ces petits détails chez votre partenaire qui vous pourrissent la vie au quotidien. Je m'adresse à mes chatons en couple. Et qui pourtant étaient mais tellement, tellement, tellement, tellement visibles depuis le début. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence. Un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi, je suis pas dans la ligne de... dominante. Comment elle s'appelle cette fille Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. La littérature, c'est obligé de pas la pierre, il a niqué. Ah, y a pas de... Déjà, je voudrais saluer mon euh, ami Stéphane Edouard. Et ce fameux homme d'influence. Le, le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane. Christophe, es-tu en couple Oui, je suis en couple. Bon, alors elle écoute pas, elle regarde pas, elle suit pas la chaîne euh, bon, si, elle regarde aïe de temps, en temps aïe et aïe. rapidement. Oui. Bon, alors on va imaginer, on va espérer qu'elle ne regarde pas celle-ci. <rire> y a-t-il des détails qui te gonflent ah, bah, oui, oui, ça... Alors, est-ce qu'on ouais. peut avoir la primeur de savoir ce qui te gonfle chez Madame Christophe <rire> alors, Pendant que tu réfléchis, j'introduis la vidéo. Euh, petite vidéo, comme vous l'avez réclamée et appréciée sur les précédentes, vidéo dénuée de tout concept, de toute euh, théorie extrêmement simple, extrêmement pratique, accessible à tout le monde et extrêmement courte. Voilà, petit conseil sur les relations hommes-femmes, applicable par tous, tout de suite. C'est toujours la troisième vidéo de la fournée que nous tournons tous les jeudis quand on est fatigué, quand on a bien transpiré. Eh bien, on s'octroie le plaisir de vous en sortir une petite en, petite en plus, comme ça. C'est celle-ci. Alors, Christophe, je t'ai offert 30 secondes de réflexion supplémentaire. Quels sont les détails chez Madame Christophe qui te conflent Alors, Madame Christophe est tout le temps en retard. Et ça, c'est le truc vraiment, le, le top du top qui ouais, m'énerve. Surtout avec toi qui est très ponctuel. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Euh, il lui arrive d'être désorganisé. C'est lié. C'est lié. Et, lié. et, euh, et voilà, c'est les, les, les points-ci. Et ça arrive aussi de temps en temps qu'elle n'écoute pas. Ça rentre par une et ça sort par l'autre. Ok, voilà. ok. C'est les, les trois points, euh, voilà. Maintenant, euh, bon alors chacun ses goûts, il y a des gens pour qui ce seront des défauts rédhibitoires, il y a des gens pour qui c'est des défauts tout à fait acceptables. Manifestement, si tu es avec Mme Christophe, c'est parce que pour toi, c'est pas rédhibitoire, c'est acceptable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir si dans les premiers temps, comment vous vous êtes rencontrés au fait On ignore tout de, du sosie officiel de, de Nicolas de la Eh <rire> bah, bien écoute, on, on s'est rencontrés dans un bar, D'accord. Il y a longtemps Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans dans un maire très bien. Et dans les premiers temps, est-ce que tu avais moyen, est-ce que, rétrospectivement, en repensant au premier moment passé ensemble, est-ce qu'il y avait moyen de sentir ça Il y a Quelques détails, oui. Quoi Type le retard, ou effectivement qu'elle soit désorganisée, un peu bordélique. À quels événements, quels détails, quels trucs ah ben les les rendez-vous, déjà, quand on avait rendez-vous ensemble euh, ou quand on devait aller quelque part ensemble, je devais toujours l'attendre, par exemple. alors euh... combien de temps eh, 10, 15 minutes, des fois, quand même. Ouais, hein. T'es gentil, moi j'ai hein. une limite personnelle à 20. Okay. 20 à 20, je <rire> me casse. Bon, alors, le but de cette vidéo, comme je vous le disais, c'est un ou deux conseils très simples. Euh, tiré de mon expérience de sage euh, Shaolin, euh, ou de celle de Christophe, ou, ou, ou de mes milliers de clients. Euh, en l'occurrence, j'ai deux détails qui me viennent en tête, et qui sont à peu près certains, de vous pourrir l'existence si jamais vous n'étiez pas aligné, j'allais dire compatible, c'est parce qu'on m'a... Brain on m'a fait un lavage de cerveau avec cette histoire de compatibilité dans le cadre d'une émission de, de télé, sur laquelle je ne reviendrai pas. Bref, les deux détails que je vais maintenant vous donner, si vous n'êtes pas aligné dessus, si vous ne les gérez pas de la même façon, si vous ne partagez pas la même euh, échelle de valeur, ça va vous pourrir la vie. Donc je vous encourage à y prêter la plus grande, grande, grande, grande, grande, grande attention. Et je les ai pris parce que paradoxalement, ils paraissent insignifiant au début. Hein. J'évacue la problématique des, de la feuille de route et des enfants, ça c'est pas insignifiant, c'est clé, évidemment. Euh, si l'un veut des enfants, l'autre n'en veut pas, bon ben bah, ça va être compliqué. D'ailleurs à ce propos, je sais pas pourquoi on m'attribue toujours, je lis souvent en commentaire que j'aurai un grief contre les mamans ou euh, contre les enfants. j'ai pas de grief contre les mamans, ma plus longue relation c'était avec une maman, et j'ai pas de grief contre les enfants, j'ai dit que je n'en ai pas, je n'ai pas ressenti physiquement le besoin impétueux d'en avoir, contrairement à certains hommes qui, vers 30, 35, 40 ans, les, les veulent plus que tout. Mais j'ai jamais dit que j'en aurais jamais. Euh, avec la bonne personne, euh, bah à la limite, pourquoi pas Je peux le concevoir, en fait. Mais je ne sais pas pourquoi, les gens étant binaires, il faut systématiquement, c'est comme les bagnoles, ils vous mettent dans un camp, vous êtes pour, vous êtes contre, et vous devenez tout à coup un nervi du pour ou un nervi du contre je, je n'ai pas d'enfant, mais je, je ne suis pas un nervi euh, du célibat ou un nervi du sans-enfant, et peut-être que dans dix ans, ben, on en reparlera et que je serai avec la bonne personne et que je serai un très bon papa. Voilà, donc on n'en sait rien. Donc calmez-vous avec ça, avec vos gros mollets Jean-Michel et Micheline, là, hein, ça commence à bien faire. Ceci étant dit, les deux choses, la première, ça va être le, le rapport à l'argent. Et il y a des micro-détails dans lesquels vous pouvez le voir. On est tous partis en vacances avec des gens, on a tous remarqué qu'il y a deux comportements insupportables. Quand on est à peu près au juste milieu, quand on n'est ni un dispendieux excessif, ni un pingre ex excessif, on a tous remarqué qu'il y a deux comportements insupportables. C'est le partage ultra équitable de l'addition, on va dire des frais, des frais divers, qui gâchent le plaisir et qui en devient une prise de tête. Pourquoi Parce qu'il manque toujours des centimes, des euros, des machins pour se rembourser. Donc à la fin, il faut qu'il y en ait un qui tienne les comptes et puis ça se termine avec un virement et puis on n'est jamais vraiment d'accord parce que bon... Et euh, également, plus important que ça, qui peut être vraiment, pour le coup, ultra-anecdotique, il y a un truc qui est très important dans la vie sur le long terme, c'est les économies. Pourquoi Parce qu'on vit dans un monde qui est incertain, qui est fluide, qui est, qui est, enfin, 2020, je pense, a démontré à quiconque en douterait que l'espace, que l'économie se contracte, que le monde se contracte et qu'on n'est pas au bout de nos peines. Une entité-coupe, c'est quand même une entité censée être plus résiliente que chacun des membres qui la composent. Hein, tu ne te mets pas avec quelqu'un pour être moins fort, tu te mets avec quelqu'un pour être a priori plus fort. Et euh, le rapport à l'argent, ça se voit très très vite dans le rapport euh, dépenses-recettes. Quelqu'un qui met rien de côté, par exemple, très tôt, soit vous partagez cette vision du monde, en mode euh, « demain est un jour nouveau », etc. Euh, soit, euh, ce n'est pas le cas, et en, à un moment, il faut vous entendre sur la proportion de votre revenu que vous allez consacrer au risque et à l'imprévu. Dans mon livre, dans mon deuxième livre « Êtes-vous fait l'un pour l'autre », euh, dont vous savez très bien pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. Hein, euh, à ceux qui ne le savent pas, demandez en commentaire, je vous l'expliquerai. J'appelle ça le test des 1 euros qui consiste en gros à prendre, euh, quand votre relation prend un tour un petit peu sérieux, hein, je n'ai jamais dit ne soyez pas binaire, merci, je n'ai jamais dit que c'était quelque chose à faire dès la première minute, dès le pre non, quand votre relation prend un tour sérieux, et eh ben, à part enlever les capotes, il y a autre chose à discuter. Euh, C'est, euh, en gros, euh, qu'est-ce qu'on s'offre et combien on garde pour les coups durs. Hein, parce que votre votre relation ne capotera jamais. Oh, oh, oh, oh, excellent. Ne capotera jamais sur un, un, un, un moment de plaisir, un moment de partage, un moment merveilleux. Elle capotera sur la gestion d'un coup dur, un coup dur de santé, un coup dur de travail, une mauvaise nouvelle, voilà, un imprévu, un impondérable. Et c'est très important de se demander à l'avance, euh, en gros, sur un, sur un bal, euh, combien on garde pour les coups durs, et d'être à peu près d'accord sur le résultat. Et vous allez voir que ce que vous estimez normal pour vous, en fait, ce n'est pas du tout normal pour les autres. Et ça n'est pas naturel de trouver normal ce qui n'est pas normal pour vous. J'explique d'ailleurs très, très souvent à mes clients, même à mes amis, quand ils me disent « mais c'est évident… Euh, » Non, c'est évident pour toi. C'est si évident pour toi, c'est parce que c'est ta logique, que c'est ta construction affective et familiale qui t'a amené à penser que tu peux vivre ainsi. Moi, j'ai pas du tout la même construction affective et familiale que toi. J'ai besoin d'un plus gros matelas parce que je sais que je n'aurai familialement pas le matelas pour éponger mes erreurs. Et donc, je vais mettre plus de côté. Et donc, je peux frustrer, par exemple, quelqu'un qui a un super matelas familial et qui sait qu'elle peut dormir sur... Euh, les X logements des parents, la maison de campagne, les actions, etc. Et moi, au contraire, n'ayant pas ce, ce matelas familial, je gagne très bien ma vie, mais par contre, je suis plus prudent. Donc, on peut le faire sous, le forme de, sous la forme du test des euro ou sous la forme de... on peut l'observer à différentes opportunités. Combien une personne se garde sous le coude pour les coups durs Deuxième chose qui peut vous casser une relation sur le long terme et vous pourrir la vie tout en semblant assez insignifiant au début, eh bien c'est le rapport à la nourriture. Il suffit de partir en vacances avec quelqu'un qui ne mange pas comme vous, soit parce que vous êtes particulièrement attentif et lui pas, soit parce que lui est particulièrement attentif et vous pas, soit parce que vous êtes plutôt en mode régime crétois et que vous avez en face de vous un mec ou une nana qui est plutôt en mode burger ou quoi que ce soit, vous ne prenez jamais autant conscience qu'il y a trois repas par jour que quand vous les partagez ces jours-là avec quelqu'un qui ne mange pas comme vous. Quand vous partagez plus ou moins le même mode d'alimentation, les repas sont tellement évidents, que vous soyez en extérieur ou chez vous, que vous soyez loin, à l'étranger, que finalement ça devient un non-sujet. On sait plus ou moins ce qui nous fait plaisir, on sait ce qu'on aime, on s'offre une douceur de temps en temps, mais partager votre semaine, votre mois, avec quelqu'un qui a une alimentation totalement différente de la vôtre, et qui refuse de s'y adapter, parce que moi, par exemple, j'ai mes manies, j'ai mes lubies, je vais privilégier euh, le bio quand c'est du vrai bio, je vais privilégier le local, je ne vais jamais acheter des fruits hors saison, etc., etc. Mais quand je suis invité, quand je suis hôte, et quand je suis en week-end, etc., je n'impose jamais mes lubies. Je fais avec ce que je, avec ce que je trouve. Par exemple, je ne sais pas, je déteste... Je vais, tu, ne, tu ne me verras jamais acheter du jambon industriel sous plastique au supermarché. Si je suis invité ou si je suis en week-end et que le déjeuner, c'est un sandwich au jambon parce qu'il n'y a pas le choix, eh ben, je vais bouffer le sandwich. Je ne vais pas ouvrir le pain, enlever le jambon. Euh, non, je ne vais pas le faire. Ce que je... eh ben, euh, vous allez vous rendre compte très très vite que si quelqu'un ne partage pas votre, votre euh, modus alimentaire et... Et fixe sur le sien et ne désire pas bouger parce que madame ou monsieur a ses convictions véganes ou a ses convictions que sais-je, et ça sera comme ça, et qu'elle va euh, renvoyer trois fois le plat parce que par surprise il y avait du beurre dedans alors qu'elle n'était pas au courant, etc., exemple vécu, je vous assure que vous allez avoir l'impression de passer votre vie à table. Pourquoi Parce que ça sera bataille au petit-déj', que 2-3 heures après le petit-déj, ça sera bataille au déj, et que 3-4 heures après, ça sera bataille au Et vous n'aurez l'impression de ne vivre que ça, que ça, que ça, que ça, en permanence. C'est insignifiant, donc c'est survolé, et en réalité, euh, ça vous plombe une ambiance, et euh, ça vous plombe un quotidien, et encore une fois, les couples qui survivent sont les couples qui s'accommodent des problèmes au quotidien, parce que qui fait un week-end parfait, on peut tous le faire, ce n'est pas clivant, ce n'est pas discriminant, on en est tous capables. Ce dont on est beaucoup moins capable, c'est de s'accommoder des différents, des imprévus et de l'impondérable. C'est la façon dont on réagit à l'imprévu qu'on mesure si on est compatible, pas de la façon dont on jouit. On réagit, enfin Réagir est plus important que jouir pour avoir la compatibilité. Jouir, c'est la chimie, ce que les anglo-saxons appellent la chemistry. Ah, oh, on est tellement bien ensemble !» Mais en fait, la compatibilité sur le long terme, ce n'est pas uniquement la chemistry bref, voilà. Écoutez, moi, ces vidéos, je me dis toujours, mais c'est trop simple, j'ai l'impression de ne rien dire, mais, mais, mais, tu as lu les commentaires comme moi, Christophe, elles sont appréciées. C'est pas de la sociologie, c'est pas de la psychologie, c'est des anecdotes à deux balles, on pourrait peut-être même appeler la playlist comme ça, je ne sais pas, dans un effort d'autodérision. Bref, encore une fois, Christophe. Mettez un pouce si ça vous a plu. Voilà, un pouce vers le haut si ça vous a plu, vers le, vers le bas si ça vous a déplu. Si vous les jugez euh, intéressantes, continuez à vous manifester dans la zone des commentaires. Et à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez passer à côté des meilleurs contenus disponibles en France sur les relations hommes-femmes. Hein, après, euh, vous êtes libre, hein, comme on dit. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.